Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'apprentissage du Tamashek, une des langues de la communauté Amazir, la communauté des hommes libres. Cette langue, la Tamachek, n'est qu'une variante parmi cinq de la langue parlée par les Touareg, qui se nomment eux-mêmes Kel Tamashek, au Mali, mais parlent plutôt la Tamarak au sud de l'Algérie et au nord du Niger, la Tamayak au Niger et le Tawelemet à la frontière entre le Mali et le Niger. Même langue, mais différentes variantes. Cette série de vidéos sera divisée en trois parties correspondant à des acquis-clés pour pouvoir s'exprimer en tamashek et comprendre son interlocuteur. Sans elle, aucune chance d'y parvenir. La première vidéo, tout prononcer en tamashek, détaillera tous les sons qui peuvent être émis dans cette langue, avec des explications pour les plus ardues. A terme, vous pourrez lire à haute voix et comprendre les sons que vous entendrez. N'hésitez pas à y revenir en cas de doute car c'est un apprentissage qui se construit avec le temps. La seconde vidéo, tout comprendre en tamashek, fera le tour de la grammaire, indispensable pour déchiffrer les mots et les phrases. La construction des langues à diffère de beaucoup d'autres, mais sa structure n'en est pas moins cohérente et codifiée. À terme, vous pourrez comprendre la surface de ce qui se dira. La troisième vidéo, enfin, a pour vocation de regrouper et de transmettre un lexique détaillé et précis afin de répondre aux besoins de la conversation. En puisant de temps en temps dedans, vous allez construire votre vocabulaire et décoder complètement ce qui se dira. Pour pallier aux imprévus, des phrases clés seront fournies afin que vous puissiez demander à votre interlocuteur ce que signifie un mot, comment dire quelque chose en Tamashek. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder ces vidéos. C'est pour moi un grand défi que de les créer et un plus grand encore que d'apprendre la langue tamashek à vos côtés. Bismillah